Mes pensées se portent sur ce récit merveilleux de la Genèse, qui consacre tout notre pouvoir et toute notre richesse, tout ce qui nous est offert de vivre et de contempler sur Terre. J'imagine qu'au septième jour, dans la sérénité du repos, notre Créateur conçut le rêve et qu'il l'offrit à l'homme comme le plus fabuleux des cadeaux. Ce rêve un peu fou qui décuple nos forces et nous tire en avant, toujours plus loin, toujours plus haut, comme un grand bateau blanc qui nous porte sur les flots entre ciel et océan, ivre de douceur, de chaleur et d'espace, et qui fait briller dans nos yeux les reflets du diamant. j'offre ces images, ces îles colorées, ces douceurs tropicales. Je voudrais te dire toute la grandeur du rêve, toute sa puissance, toutes ses saveurs. Je voudrais te le rendre vivant, palpable, te le faire écouter et te le faire sentir. À toi, mon ami, j'aimerais te dire combien il est la vie. Écoute cette musique. Elle te submerge, elle te chavire au plus profond de l'être. Laisse-toi surprendre. Apprends à aimer ce qui est beau. Apprends à aimer pour apprendre à vivre. Apprends à rêver. Ces paysages merveilleux, ces plages de sable blanc, ces endroits magnifiques où le ciel et l'eau se baignent à la lumière, mais aussi... Tout ce qui est beauté, délicatesse et bien-être, tout ce que tu ne connais pas encore, qui peut te rendre fort et qui peut te grandir, tout cela t'appartient. Ce trésor ne se trouve pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans l'aide que peuvent apporter les autres. Cette force est en toi, dans ta capacité de vouloir, d'imaginer et d'espérer ta vie. parfois à connaître son rêve. On ne connaît que ses habitudes. Parce que l'on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce qui fait vibrer notre âme. Parce qu'on a perdu notre confiance en nous. Parce qu'on a peur de nos propres émotions. On cherche, le plus souvent dans le rêve des autres, ce qui pourrait nous contenter. On construit sur du sable un édifice fragile. Un ricanement peut le détruire. Un sarcasme de le tuer. Parce que tu es mon ami, je peux te le dire. Ne te cache pas, ne cherche jamais à être un autre que toi-même. Reste curieux et fier de ta faculté d'émerveillement, de l'innocence et de la générosité de ton âme d'enfant. Ton rêve doit te surprendre. Il doit te réaliser plus grand. Et plus fort, il doit habiter d'une foi et d'une énergie inébranlable, d'une richesse intérieure vivante et créatrice. Écoute encore cette voix qui résonne pour t'étonner. Laisse-toi emporter par la surprise. Écoute le rêve. Écoute la vie. Qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ta misère, ne t'accorde jamais le droit de passer à côté des choses ou d'ignorer les autres. Tu fais partie de leurs rêves. Heureux celui qui souffre, heureux celui qui peine, si au plus profond de sa détresse germe le plus merveilleux désespoir. plus tu tireras ta force du plus profond de toi-même. Plus tes rêves vont grandir. Et plus tes rêves vont grandir, mieux ils se réaliseront. Laisse éclore la magie de ton âme. Elle te fera le peintre de tes désirs et le sculpteur de tes espoirs. Tes rêves te rendront libre, libre de vivre au-delà d'exister, libre pour gravir sans honte et sans contrainte les marches du bonheur et du succès. Si parfois ton enthousiasme s'essouffle, ton esprit se vide, ta liberté s'emprisonne au quotidien des habitudes, alors fais revivre ton rêve et souviens-toi qu'il est le sel de ta vie. Fais-en ton énergie, fais-en ta joie, ton ange gardien, ton meilleur ami. Il te protège, il te soutient, il est l'armure de tes combats, le guide de tes conquêtes, la saveur de tes récompenses. Si parfois tu t'égares, fais renaître ton rêve. Et si tu dois lutter contre les faiblesses du corps et la misère de l'esprit, contre les froideurs du cœur et les sécheresses de l'âme, partage ton rêve. Distribue-le de regard en regard, de cœur à cœur, et il te fera voir la vie avec une autre dimension. Aie confiance en ton rêve. Cultive-le. Libère-le. Il te fera riche. Il te fera roi.